C'est <t 'en t 'en> <t 'en> <'en> Salut, salut, c'est la joie. J'espère que vous allez bien. Allô, moi, Lili, lits, mon ist Weihnachten. Aujourd'hui ist es Noel Auf Französisch sagt man Noël. So, ich zeige euch erstmal den Weihnachtsbaum. Schaut mal. Und meine Familie ist auch da. Ich bin Ja, ihr könnt jetzt die Stimmen hören. Sagt ihr mal Hallo! Ma sœur, elle, elle habite en région parisienne, ma sœur, donc elle est venue avec sa famille aujourd'hui pour, non pas aujourd'hui, elle est venue, <rire> elle est venue hier pour fêter Noël avec nous, mes parents aussi sont là. Donc, Alors après, je vais vous montrer tout ce qu'on va manger, à tout à l'heure. L'apéritif est servi avec des toasts de foie gras, comme un bouche un délice. Puis, en entrée... On déguste une excellente soupe au poulet et aux pommes de terre. Ensuite, on savoure deux plats principaux. Tout d'abord, une spécialité bavaroise le rôti de porc et sa boulette de pommes de terre. Succulent. Le second plat, le voici. Oui, c'est euh, un plat du Togo et ça s'appelle yebessi. Euh, ça a un peu pimenté, mais c'est très très bon. En fait, le yebessi est une concassée de tomates agrémentée de poisson frit ou fumé. Là, on le mange avec du poisson fumé et en général, il est accompagné d'une petite salade d'oignons frais. Enfin. Notre dessert est un assortiment de biscuits de Noël et de pain d'épices enrobés de chocolat. Voilà tout ce qu'on a mangé. On s'est vraiment régalé. Le développement du commerce. Une guerre est plus difficile aujourd'hui qu'il y a 70 ans. Les guerres se font d'une autre, autre manière. Je hein. Et puis, il y a C'est un extrême de non, la, ch la chaussure, c'est ah, pas, tu as. C pas oh, ça, c'est c'est c'est c'est c'est pas pas Merci c'est Parapas, il n'y